Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais répondre brièvement à la question comment séduire euh, Donc je vais vous donner quelques conseils euh, sachant que ça concerne la séduction d'une manière générale euh, donc, donc comment séduire Premièrement, il faut soigner son apparence physique que ce soit dans l'habillement euh, Je pense que s'habiller chic euh, est utile euh, bon, moi, je, en fait, ça dépend de, de votre personnalité aussi. Euh, moi, je préfère passer un peu euh, inaperçu, donc je, je m'habille euh, de manière tout à fait euh, correcte, mais euh, sans, sans ostentation. Il faut aussi veiller à sa propreté corporelle et, à, et aussi euh, être vigilant sur sa posture, c'est-à-dire avoir une une posture ouverte, c'est-à-dire euh, euh, engageante, c'est-à-dire que si, si, si vous croisez vos bras, par exemple, vous, vous êtes fermé. Ensuite, euh, deuxième, euh, donc ça c'était pour le physique. Deuxième conseil pour le mental, il faut savoir positiver, c'est-à-dire euh, voir le bon côté des choses. Euh, éviter d'être négatif, parce que euh, être trop négatif finalement euh, ferait de vous une personne toxique. Euh, que les gens n'aiment pas forcément euh, fréquenter. Et euh, pour attirer les, les gens à soi, il faut euh, soi-même euh, s'aimer, il faut soi-même avoir confiance en, en soi. Alors ce n'est pas alors c'est quelque chose qui se travaille, la confiance en soi et ça mériterait un livre en fait euh, pour développer la question. Euh, c'est vrai que des personnes sont plus ou moins charismatiques, mais la confiance en, en soi se travaille, euh, donc la confiance euh, en soi implique un certain détachement, c'est-à-dire euh, savoir relativiser les situations, ne pas dramatiser, euh, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Euh, la confiance en soi se travaille euh, en sortant de sa zone de confort, c'est-à-dire en, en prenant des, des risques maîtrisés. Euh, je pense que le théâtre, par exemple, euh, est une formidable... Euh, opportunité pour vaincre sa timidité, pour apprendre à parler en public, pour gérer son, son stress, son trac. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que le théâtre pour, pour vaincre la timidité, pour avoir confiance en soi. Mais il y a aussi d'autres manières de développer sa confiance en soi, comme par exemple, en se donnant des éléments de fierté, essayer de... En fait, ça, ça nécessite de bien se connaître, c'est-à-dire de connaître ses atouts, de connaître ses points faibles, et d'exploiter ces atouts, on en a tous, euh, pour, pour être fiers de nous euh, au maximum, euh, surtout euh, au moment du jugement euh, de notre âme. Et on peut avoir confiance en soi par le regard des autres, par, euh, par l'amour des autres finalement. Euh, voilà, bon, c'est une voie que vous pouvez explorer. Alors, genre, alors là j'ai pas été exhaustif parce qu'on pourrait écrire un livre encore une fois. Comment séduire euh, en étant joyeux, en essayant de donc ça se manifeste essentiellement par le rire, le sourire. Euh, là aussi ça nécessite tout un travail euh, sur soi hein, euh, d'être joyeux. Je, je pense que la foi en Dieu euh, bah, nous aide très fortement à être joyeux. Moi, je j'ai opéré un bon quantique, un saut quantique dans ma vie quand je me suis converti au catholicisme, et euh, je n'ai jamais goûté autant de félicité intérieure que, euh, en pratiquant la foi catholique, en fait. Alors, comment être, comment être séduisant euh, Il faut aussi être intéressant, c'est-à-dire, euh, par exemple, en étant drôle, en cultivant un, un certain humour ou en apportant une plus-value à l'autre. Donc ça peut passer par le conseil, une aide, un don. Il faut s'intéresser à l'autre pour justement devenir intéressant. Donc ça peut être aussi l'aide concernant la santé, l'affectivité, les finances, aider à résoudre des problèmes. Tout le monde est intéressé pour avoir une bonne santé, pour, pour être heureux, pour... pour pour gagner suffisamment d'argent, etc. Donc ça, c'était les quatre euh, ingrédients euh, essentiels. Et euh, d'une manière générale, là, ça vaut euh, pour la vie de tous les jours, mais aussi pour, euh, je pense, spécifiquement la, la drague, en fait, euh, amoureuse, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, il faut être naturel, c'est-à-dire ne pas jouer un jeu, ne, ne pas être hypocrite ou, ou essayer de se donner un rôle... Euh, Enfin, je pense qu'il faut, dans tous les cas de figure, être naturel euh, et être bienveillant. C'est-à-dire que vous pourrez entendre dans certains, euh, chez certains coachs de séduction ou je ne sais quoi, euh, vous dire qu'il faut être un bad boy euh, pour, euh, bah, pour attirer l'attention des femmes ou pour, euh, pour susciter en elles le désir et tout. Euh, moi, je, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il faut être bienveillant parce que si vous vous comportez, vous comportez en bad boy pour être poli, euh, une personne normalement constituée s'éloignera de vous, euh, je pense. Je pense que euh, être un bad boy euh, fonctionne, mais sur des personnalités déséquilibrées, c'est-à-dire des, des individus euh, qui ont des, des carences affectives ou qui, je ne sais pas, mais vous rentrez dans un jeu toxique. Et je vous déconseille très fortement de, de faire le mal, même pour avoir un bien euh, finalement assez précaire. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir à comment mettre en pratique euh, tout cela. Il euh, n'y a rien de très sorcier hein, pour, pour être séduisant. Je pense que tout le monde peut réussir, tout le monde a des atouts à exploiter. Euh, voilà. Sont, à mon avis, je ferai des vidéos sur la confiance en soi. Euh, peut-être sur la joie aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.